Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère dans lequel nous allons voir comment concevoir un test dans un parcours magistère. Tout d'abord, une présentation de cette activité test. Elle permet différents types de questions que voici. Parmi elles, on retrouve des questions de type appareillement, des questions à choix multiples, des questions de type composition, donc réponse rédigée, des questions qui permettent l'enregistrement audio ou vidéo, des glissés-déposés ou des questions type vrai-faux. Cette activité permet également de développer différents types de feedback. Si, par exemple, vous avez choisi l'option de feedback immédiat, les apprenants auront à la fin de chaque question un bouton bleu vérifier qui leur permettra de vérifier immédiatement leur réponse. Si vous avez choisi feedback a posteriori, ils pourront vérifier leur réponse uniquement à la fin du test. Quand les apprenants vérifient leur réponse, ils ont les mentions Réponse correcte ou incorrecte, vous pouvez décider de développer des feedbacks dits spécifiques en fonction des réponses données. Vous pouvez également proposer un feedback général qui s'affichera pour tous les participants. Il est également possible d'indiquer les réponses justes qui étaient attendues. À la fin du test, vous pouvez choisir de proposer un feedback global qui s'affichera en fonction du pourcentage de réussite à l'ensemble du test. Voyons à présent comment ajouter et paramétrer l'activité test activer le crayon d'édition, en bas de page, on clique sur « Ajouter une activité ». On peut alors trier directement par activité et sélectionner l'activité test. Comme toutes les activités magistères, il faut lui donner un nom explicite. Il est possible ensuite de proposer une description sans oublier de l'afficher. Vous pouvez choisir une période pendant laquelle votre test sera ouvert. Vous allez pouvoir indiquer le nombre de tentatives autorisées qui est illimité par défaut. Au niveau de la méthode d'évaluation, on peut indiquer que la note la plus haute sera prise en compte. Pour la mise en page, les questions peuvent s'afficher toutes sur la même page. Il peut y avoir plusieurs questions sur une seule page ou une seule question par page, c'est à vous de choisir. Et puis au niveau de la méthode de navigation, elle peut être libre ou séquentielle. Vous allez pouvoir choisir le type de feedback qui vous convient parmi ceux proposés. On va choisir par exemple « Feedback a posteriori ». Ce réglage va prédéfinir les options de relecture disponibles qui vont s'afficher, mais grâce au coches bleu, vous allez pouvoir cocher décocher en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir de faire afficher l'avatar des participants. Au niveau du feedback global, vous allez pouvoir indiquer par tranche de pourcentage un feedback qui s'affiche. Donc là, on va choisir quatre tranches réparties de 100% jusqu'à 0%. Enfin, si vous souhaitez que cette activité apparaisse dans la barre de suivi des participants, il va falloir en régler l'achèvement. Donc l'activité sera considérée comme terminée dès lors que les participants ont reçu une note. Enfin, il suffit de cliquer sur « Enregistrer et afficher ». Vous êtes à présent prêt à créer les questions de votre test. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Modifier le test ». On voit qu'une note maximale est proposée, on peut toujours la modifier. On va ajouter une première question. Une question de type choix multiple. Il faut indiquer un nom à cette question pour la retrouver facilement. L'énoncé s'écrit dans l'encadré. Au niveau des réponses attendues, donc soit une seule réponse attendue, soit plusieurs réponses. Donc là, ici, on est dans le cas d'une seule réponse. Et puis, on va pouvoir indiquer les choix de réponses possibles. La première que j'indique est la bonne réponse. Aussi, je vais lui attribuer la note de 100%. Je choisis également de développer des feedbacks spécifiques en fonction des réponses des apprenants. Une fois que j'ai terminé d'indiquer toutes les réponses possibles, eh bien, pour enregistrer la question, il suffit de cliquer sur « Enregistrer » en bas de page. Je peux alors créer une seconde question, cette fois-ci de type « Vrai-faux » par exemple. À nouveau, je vais devoir indiquer un nom pour cette question et l'énoncé, je vais l'écrire donc dans l'encadré. Il faut indiquer quelle est la bonne réponse, ici si la bonne réponse c'est « Faux ». Et puis, je vais proposer des feedbacks spécifiques en fonction des réponses des apprenants. On enregistre bien en bas de page. Plusieurs options sont disponibles quand on est sur la création des questions. Donc, tout à droite, la corbeille permet de supprimer une question au besoin. Je peux également modifier le nombre de points attribués par défaut à chaque question. J'ai la possibilité de réorganiser les questions grâce à la double flèche. Et pour modifier, il suffit de cliquer sur la roue crantée. À présent, pour prévisualiser votre test, soit grâce à la loupe, vous pouvez prévisualiser question par question. Sinon, en descendant dans le bloc administration et en cliquant sur prévisualisation, vous allez pouvoir jouer votre test comme un apprenant question après question. Vous pourrez ensuite terminer votre test, envoyer votre tentative afin de la relire et de vérifier eh bien que les bonnes réponses s'affichent que les feedbacks spécifiques que vous avez développés s'affichent bien, ainsi que les feedbacks généraux. Et en cliquant sur terminer la relecture, vous devriez voir apparaître le feedback global que vous avez indiqué en fonction du pourcentage de réussite. Il est également possible de refaire le test. Voilà pour l'activité thèse. Vous retrouverez la minute magistère prochainement pour parler des groupes dans un parcours, leur création et leurs principes.